Tout le monde c'est Vanlax aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante parce que c'est la vidéo de présentation Donc c'est important pour ma chaîne et c'est important pour cette vidéo Vanlax aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça fait 2-3 semaines que je vous ai pas sorti de vidéo Et eh bien je m'excuse, donc euh, j'ai pris du temps pour un truc que je... les potes c'est Vanlax aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tuto, comment avoir Kinemaster gratuitement alors que il est payant donc c'est pas un crack c'est tout simplement un tuto qui est simple et efficace et yo les potes c'est mon axe aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo courte parce que bon, je voulais vous dire que je vais faire une petite pause sur youtube euh, pas sur les réseaux sociaux donc que sur youtube et Twitch, mon Twitch, euh, j'étais pas très actif, hein, je faisais pas trop de live mais je veux dire, Youtube, je, je vais faire une pause parce que euh, j'en ai un peu marre. Yo les gars, c'est mon Lax, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc enfin la vidéo de retour je sais, ça fait euh, quelques mois que je me suis absenté sur Youtube et pour de bons cas, maintenant je reprends en force avec euh, le matériel que j'ai, donc euh, là, je vais avoir plus de plaisir à tourner des vidéos etc, et les qualités seront, enfin déjà la qualité Bonjour, vous le ressentez que c'est déjà mieux comme ça du coup, yo tout le monde, c'est euh, max. Aujourd'hui on est avec euh, papa Zégancho. Hein, on se retrouve sur un pour faire euh, des 1-1. Donc ça va se faire en 5 minutes. Enfin le premier arrivera à 5 points Et du coup euh, le perdant. on aura, euh... Bon Donc tout le monde C'est Vanlax, bon, J'espère que vous allez bien. Et Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo IRL. Euh, J'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais aujourd'hui on est accompagné du vent et du l'eau. Tiens, alias Nathan. Donc on va, je vais l'appeler Nathan au lieu par son pseudo parce que Donc voilà. yo tout le monde, c'est bon Vanlax. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo que je suis assez fier de faire et euh, à la fois content euh, de, de, de faire cette vidéo. Donc euh, aujourd'hui, donc le 7 septembre, euh, premier single, ma fierté est sorti sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer. Apple Music, Amazon Music, vraiment euh, ce que vous connaissez basique, bah euh, vous pourrez me retrouver dessus. Bon ciao okay, tout le monde, c'est mon Lax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui nous sommes accompagnés de Enolam. Enolam, comment tu vois Bonjour, ça va et toi Bah nickel, nickel. Donc dans cette ah, vidéo... La cam. Encore. <rire> c'est quatre fois et tombe. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement devoir lui faire Bon qui est tout le monde c'est mon Axe et j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Donc une vidéo de list, je pense que vous connaissez ce que c'est une cheerlist Mais pour ceux qui ne le savent pas je vais vous expliquer vite fait Donc euh, c'est tout simplement en fait par exemple là ça va être sur les youtubeurs Donc mes youtubeurs préférés etc je vais pouvoir les classer par exemple par j'aime bien j'aime pas Ou tout simplement je ne connais pas Je sans valeur ni de ce qu'il vous avait été tellement exposé Une commune de malades m'était basée Je me suis débasé Tu manges ton sandwich On manque chez des live Twitch On les statistiques qui sont petitanades Bon, qui tout le monde? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Ça fait un an que je n'ai pas sorti de FAQ et je me suis dit que c'était pas mal d'en refaire une. Surtout que ça fait quand même quelques mois que je n'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et en même temps, du coup, c'est aussi l'occasion pour moi de vous expliquer pourquoi. Bon, qui tout le monde? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les résultats, enfin les notes que j'ai obtenues au brevet. Euh, je vous rassure, la série on va dire brevet est bientôt terminé. Je pense que c'est la dernière vidéo dessus. C'est juste là, comme il y a eu bah, du coup, le passage au brevet ainsi que les résultats. J'avais publié un short euh, il y a quelques semaines. Donc du coup, je découvrais...